L'orage est là, les éclairs tombent, les nuages sont noirs, les averses succèdent, le vent siffle … Oui, un grand combat se déroule depuis 150 ans entre la femme et le dragon … Nous sommes au milieu … Nos armes, la prière avec le cœur, le chapelet, le rosaire, le jeûne, la messe, la confession, l'adoration … Vous pouvez protéger votre maison … En effet, vous pouvez la faire bénir … mais cela reste difficile … Pourtant, il existe d'autres solutions … l'eau bénite … Oui, vous pouvez bénir votre maison avec de l'eau bénite … Il vous suffit de répondre de l'eau bénite … dans toute la maison … Le plus intéressant, c'est le lit, les chaises, les poignées de porte, les lumières, la boîte aux lettres, le téléphone, l'ordinateur, la télévision … et surtout n'oubliez pas la voiture … Pour avoir de l'eau bénite … Rendez-vous dans votre église, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'eau bénite, un fond suffit et ajoutez de l'eau du robinet … voici les photos des larmes de Jésus et de Marie …